Salut la chaîne GID, alors la lettre m'a été attribuée et la lettre F. Et quand je vois la création de Dieu, je me dis qu'il est formidable. Hello tout le monde, je m'appelle saint et pour décrire Dieu, j'ai reçu la lettre G. Alors, pour moi Dieu, il est tout juste génial. Génial parce qu'il nous a voulu dans son plan avant même la création du monde. Hein? Ça c'est de une. Après... Dans, sa Bible, dans la Bible, pardon. il nous dit qu'il a préparé d'avance les bonnes choses pour nous, pour que nous les pratiquions. À côté de cela, il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que ce soit de bons jours, que ce soit de mauvais jours, il sera toujours là avec nous. Et par-dessus tout, il nous aime d'un amour sans pareil, d'un amour inconditionnel. Non mais, c'est pas génial ça c'est juste une grâce sans pareil de faire partie de la famille du Seigneur, c'est grandiose et ça franchement j'aimerais le partager avec vous. Mm -mm. <rire> Bonjour les amis, alors je vais vous faire part de ma petite lettre, c'est la lettre H, je vais présente cela L. Pour moi la lettre H pourrait signifier héros parce que Jésus est mon héros, il m'a sauvé, m'a aidé dans beaucoup de choses. Donc, euh, merci mon Dieu, mon admirable, mon honorable héros euh, Bonjour, je m'appelle Jessica La lettre qui m'a été désignée, du coup, c'est euh, le I J'ai choisi aujourd'hui de dire que Dieu, il était indéfinissable Pourquoi Pour moi, pour plein de raisons Quand on voit les différents adjectifs et noms qui sont donnés à Dieu En fait, ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas de terme précis qui pourrait le définir Il y a tellement de choses à dire sur Dieu Il représente tellement de choses, en fait il est patience, il est bonté, il est amour. Enfin voilà, pour moi il est indéfinissable. Alors bonjour, bonjour, je suis Gloria et je suis là pour vous décrire Jésus en utilisant la lettre J. Alors pour moi Jésus est Jovan ici parce que c'est cette vie qui pourvoit vraiment pour tous les jours de ma vie. Il ne me laisse pas être dans, dans le manque ou dans la tristesse pour quoi que ce soit. Même lorsque... Des choses pour nous semblent être difficiles et impossibles à avoir. Pour lui, c'est facile parce que c'est Dieu qui a créé le monde entier, la terre entière par sa parole. Et je sais qu'il sera toujours là et qu'il pourra toujours dans ma vie et qu'il répondra toujours, toujours à mes besoins. Parce que c'est un Dieu tellement merveilleux et sans lui dans notre vie, nous ne sommes rien. Donc voilà, je voulais vous partager ce que Dieu est pour moi en utilisant la lettre J. <rire> Vas-y, je vais essayer de trouver des qualificatifs avec toutes les lettres Alors, en F, je dirais que Dieu est fort En G, je dirais que Dieu, il est grand Il est même grandiose H, je dirais que Dieu est... Je dirais qu'il est plus fort qu'un hippopotame I, je dirais que Dieu, il est invincible Et en J... Je dirais que Dieu est juste. Jésus, Chance. <rire> Chaque personne qui a participé à ce jeu, pour eux ils ont témoigné en fait de, de, de comment ils voient Dieu, tu vois. Et je trouve ça trop, trop, trop bien. T'imagines que ce challenge-là fait le tour du monde. <rire> N'hésite pas toi non plus à marquer les qualificatifs que toi tu aurais choisi pour tel ou tel être et à yeah. le mettre en commentaire. Et du coup j'espère que la vidéo t'aura plu et euh, que tu vas mettre des pouces en l'air. Bisous, que je vous bénisse.